Le Récit de l'univers social a créé plusieurs tâches pour exploiter le jeu Tour de découverte de la série Assassin's Creed. Une d'entre elles porte sur les traces de l'Empire romain en Égypte. Marc-André Étier, professeur à l'Université de Montréal, était avec nous dans la classe de Pascal de la Commission scolaire Marie-Victorin, puisqu'on est encore à évaluer l'intérêt du jeu sur l'apprentissage en histoire. Donc, dans l'école ici, les profs ont, du premier cycle ont presque tous embarqué. Même les enseignants qui n'ont pas suivi la formation ont, vont quand même venir faire les activités avec les ordinateurs. Donc, il y a 15 groupes dans l'école, en ce A, 1 et 2, qui vont venir euh, essayer le jeu. Au niveau des enseignants à l'école, euh, je dois dire que je suis très choyé parce que les enseignants sont proactifs. Ils cherchent beaucoup à innover, euh, à améliorer la qualité des apprentissages pour les jeunes, à améliorer leur enseignement. Attends que tu avances et tu sautes, ça marche-tu si tu fais Oui. Ah, oh, attends, on va essayer. Saute. Là. Oh my god! Fais tu... Tu attention, fais attention. Oh, oh, <rire> mais il a quelqu'un, mais là, doucement, vous avez connus. Alors, pourquoi le jeu à l'école? Les jeunes jouent déjà beaucoup à la maison. Euh, souvent, les parents euh, essaient de limiter les jeux. C'est important, je pense, d'aller chercher nos jeunes, d'aller les rejoindre, les accrocher. Le jeu joue ce rôle-là. Euh, donc, ça va être plus motivant. Attends, monte-tu ici? Euh, ouais. Et il prendre de la, la, de la place d'un ouvrier. Celle là la main... Ah! ah, ah on l'a trouvé! Le fait que les élèves vont s'imprégner du jeu, ils vont aller voir les images, ils vont aller voir le jeu. Donc, quand ils ont le croquis à faire, les élèves même ne si sont pas doués en art, c'est pas grave. C'est vraiment le fait d'observer les dessins, observer les images, puis sortir ce qui est important de là, voir ce que les Romains ont apporté. De forme rectangulaire, les forts étaient bien protégés par des remparts et un système de fossés. Est-ce que euh, vous voulez nous parler juste de votre premier croquis que vous avez déjà réalisé Oui, euh, avec mon énorme talent de dessin, évidemment. Euh, j'ai dû dessiner un temple grec. Euh, là, j'ai essayé de faire des piliers en marbre qui sont devant la porte, bien, entre la porte et euh, les statues qui en avaient partout sur le toit. Après ça, quand il y a des questions plus pointues sur ce que les Romains ont apporté au niveau des valeurs, au niveau de l'adaptation et tout, il y a le dossier documentaire à la fin. Donc, les élèves dans le dossier documentaire, ils sont obligés de lire, décortiquer, puis analyser des textes qu'on veut les amener à faire aussi. Puis en juin, ben là, ça apporte une troisième dimension qu'on n'a pas normalement en classe avec le tableau, avec des images. parce que là, les élèves sont en mouvement et sont vraiment dans l'action. Né en 356 avant notre ère, Alexandre le Grand reçut une éducation aux affaires du royaume avant d'intégrer les rangs de l'armée macédonienne, où il progressa rapidement. Ouais, moi, j'ai aimé ben grimper sur le sommet de l'Acadie parce qu'il y avait plein genre, peu de, des obstacles là, à l'intérieur. Puis je me sentais bonne <rire> quand je sortais dedans. Bien, mes élèves qui fonctionnent moins bien en magistrat, qui sont super énervés, qui ont besoin de stimulation continue, j'ai vu ce matin et hier qu'avec le jeu, sont ultra concentrés sur leur jeu. C'est eux qui font les tâches les plus rapidement, sont ultra efficaces, puis ils arrivent aux bonnes réponses. Alors que dans la classe, ils vont avoir aux bonnes réponses, mais ça leur prend beaucoup plus d'encadrement. Il faut les recadrer tout le temps, alors qu'avec l'ordinateur, c'est totalement différent. Mais plus grouillant en classe, c'était mes élèves qui ont, qui ont mieux performé ce matin. Là. Bien, en gros, euh, je pense que l'Aqueduc va chercher euh, l'eau euh, dans une source pour la cheminer au, au village. Puis ce qui est important pour que la Cueduc fonctionne bien, c'est que bien, la gravité soit bonne. Parce que si jamais la source d'eau est plus basse que le village, bien, ça va pas cheminer l'eau. Donc ce matin avec Marc-André, le chercheur à l'Université de Montréal, on a discuté puis on s'est rendu compte que pour certains élèves, ça fonctionne très bien, alors que pour d'autres, c'est moins efficace. Ce qu'il me disait beaucoup, c'est que ça permet de mieux visualiser. Ça va de soi, hein? on voit les choses, de mieux comprendre ce dont il Puis des fois, il n'y a pas assez d'exemples de, concrets dans les livres qu'ils ont, euh, donc sur la vie quotidienne, comment les gens vivaient, qui étaient là, à quoi ressemblaient les édifices, comment ça se passait, comment ça fabriquait où ça se trouvait. Et là, ils ont accès à ça. Puis ça, ça les intéressait beaucoup. Donc ça, c'est mes observations, là, pour être bref. Moi je pense que c'est totalement une façon d'apprendre. Puis ben, tu sais moi je suis quelqu'un de très visuel, fait que ça aide beaucoup pour les personnes comme ça. Puis je pense que tout le monde est un peu plus visuel, puis c'est plus simple d'apprendre de cette manière. Puis ben de pouvoir jouer à ce jeu-là euh, sais, dans l'époque des Romains, c'est vraiment le fun parce que tu sais on apprend puis ben on, apprend, on peut visiter en même temps. Fait que tu sais c'est comme mettons les choses qu'on comprend pas euh, quand on le dit verbalement, ben on peut le voir tu sais avec nos yeux, fait que c'est c'est plus simple. Donc l'idée d'observer est importante, puis c'est une des forces aussi qu'il y a dans L'exploitation qui est faite euh, du jeu sérieux cette fois-ci, c'est que les élèves vont voir qu'est-ce qu'il s'agit, puis essayer de, de comprendre, de trouver de l'information. Donc, la quête est une bonne idée. Ça, c'est ça, Les vous tu grains, C'est ça, la, la, la kédic, là? Bonne. Cependant, ça développe. Une partie des choses qui est, qui est la base, qui est très importante, qu'il faut développer euh, pour les connaissances, la compréhension, mais tout l'aspect synthèse me semble un petit peu moins présent, puis surtout l'aspect critique n'est pas présent. On ne peut pas non plus croiser des données, donc ça, c'est une limite liée au temps, liée à l'ensemble des choses à, à gérer, euh, que le jeu ne peut pas, pour l'instant en tout cas, semble-t-il, amener directement, mais qu'on pourrait essayer de, de voir par ailleurs là, en, en ayant d'autres cours, d'autres moyens. Alors, Ce qui est intéressant avec euh, l'innovation technologique à mon sens, c'est que ça nous permet de nous questionner sur ce qu'on fait, euh, de nous poser des questions, est-ce qu'on est dans la bonne voie, est-ce que l'innovation est pertinente ou pas, ça nous permet d'exercer de, notre esprit critique aussi et c'est d'ailleurs pour ça que euh, la présence du chercheur M. Eti est, est très pertinente.